Hello tout le monde, c'est Lucie Hertz Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une petite box celle du mois de décembre. Bref. Donc voilà la bête Voilà la bête évidemment on a toujours une qui vient tout le temps Vous savez qui c'est Hein ma puce euh, Regardez Allez là Regardez, la mistinguette est là. Voilà, bref, on va faire ce petit unboxing. Euh, je ne sais plus par contre quel est le, le, la box mon prochain faudra que je regarde. En attendant, il faut que je l'ouvre. Je ne sais même plus comment je l'ouvre. Bravo Shirley oh, Je ne sais plus ouvrir. C'est tout pour en plus Ah oui c'est tout con. Voilà Donc Voilà tout ce qu'il y a dans Le petit livret petit livret Et Chose Voilà On va tout prendre à part un le livret c'est ça Bref On va tout prendre à part un On va essayer de prendre petit Je pense alors voilà, on a un petit pins. Alors, ça, parce que comme vous pouvez le savoir, le, le thème de ce mois-ci de la Woodbox, c'est Star Wars. Et là, j'ai eu un pins de la Résistance. À mon avis doit être ceux qui combattent le mal dans Star Wars. Je ne sais pas plus, étant donné que je connais de nom Star Wars et quelques trucs, mais j'ai jamais vu euh, les films. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne suis pas trop intéressée. Évidemment, mademoiselle. Et là-dedans. Vous avez vu, hein Bref, voilà. Excusez la petite lumière qu'il y a eu. Bref, voilà, on va continuer. Alors, voyons voir. Alors, ça, c'est quoi Alors, voici des boules de Noël. Et oui, qu'on accroche dans notre sapin. Ah, elles, sont pas très, elles sont jolies en plus. Elles sont grosses mais très jolies. Regardez. Hop. Évidemment, il y a Star Wars derrière. Je pense que je vais l'accrocher dans mon sapin. Hop. Là. On va mettre ça dans le sapin. Alors. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être Alors. Évidemment, il y a Luna qui m'embête. Elle est là. Mais arrête de montrer tes fesses, Luna Morpion Alors voilà, je crois que c'est un bloc-notes. Avec R2D dessus, je crois. Je ne suis pas trop sûre. Il faut que je regarde ce que je vois pas trop avec euh, ce qu'il y a dessus. Euh, donc, donc, donc, Luna, ne joue pas avec les boules, s'il te plaît. Aïe Mais Tingriff, Luna, qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais la puce Ouais, c'est R2D2. C'est ça, c'est R2D2 avec un autre robot, je ne sais pas le nom. Voilà, c'est un petit bloc-notes tout simple. Hein. Spécial Star Wars, je ne sais pas ce que je vais en faire. Euh, après, on a la fameuse petite figurine Pop. Voilà. Alors, c'est Princesse Leia que je connais, Est ce que. Ouais. Je crois que quand je. Je crois que j'avais dû voir une fois un peu. Euh, Star Wars mais il y a longtemps du coup je m'en souviens plus du tout et je crois que j'avais beaucoup aimé euh, la princesse Leia. On va aller. Ça veut bien. Ah d'accord. Dessous. Peut-être plus simple. Comme d'habitude, Luna est dans la boîte. Je sais pas ce qu'elle me fait. Luna, qu'est-ce que tu fais ah, je joue celle-là. Donc, je voulais sortir la petite figurine de la princesse Léa qui est, je dirais, assez jolie quand même. Hop, là, oui, ouais. Évidemment. Le hum. truc. Ah, d'accord, c'est... D'accord, c'est le truc où on peut voir la tête qui bouge. Ah ouais. Alors... Voilà là, voilà, il y a la y a cette, y a cette qui bouge. Je ne sais plus comment on appelle ça, ce genre de figurine. Ah, merde, je sais plus. Euh... Alors, est-ce que ça est pas marqué dessus Voilà, Bubble Head, voilà, c'est ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Donc, voilà, alors le dernier article. Si tu veux bien te pousser, là Le fameux t qu'on a tous les mois. Vous voyez si ça veut bien. Alors, alors, alors... Euh... Voyons voir, alors il faut que j'enlève ce qu'il y a dedans, là, euh, je l'ai pris à l'envers, voilà le fameux petit t-shirt, voilà le fameux petit t-shirt, il est vraiment joli, j'aime bien j'aime bien, si je connais pas trop trop Star Wars, que j'avais regardé qu un petit peu quand j'étais petite euh, qu'est-ce que je voulais voir, le petit livret ou le petit livret, là, ici voilà, donc alors, on va revoir ce qu'il y a dedans voilà l'édito ouais, donc euh, de la semaine dernière oui de la semaine dernière, la, la, du mois dernier plutôt, alors après là il y a de la pub pour des trucs que et là je crois que c'est la méga woodbox de ce mois-ci alors on a on a un side show ouais en gros une genre de figurine d'Argador de, on a un téléphone c'est pas n'importe quoi comme téléphone je crois que c'est un, un iPhone je crois après on a une Sphero mais une de iPhone X d'accord on a le jeu PS4 avec une PS4 je crois et on a euh, vous pouvez, ouais. euh, le vaisseau. Donc voilà, la figurine Pop Player exclusive. ouais T-shirt TIE Fighter, ouais. Carnet BB8 avec R2D2 derrière, je pense. On a les petites boules de Noël. Et le Pins. Donc voilà, je vais voir ce que c'est le prochain. La prochaine Woodbox. Alors alors alors alors là là là là c'est pas ça que je voulais faire oui on sait que Julien est mort enfin, oui on sait qu'il est mort alors Woodbox voilà on va voir ça alors alors alors alors on avait tous une Mm -hmm. Apparemment, ce serait old school la woodbox du mois prochain, je crois. Sinon, au pire, je vais directement regarder euh, sur le site. Ah, le, alors roulement de tambour, le thème de la woodbox de janvier sera old school. Vous retrouverez des produits officiels et où -ce que, Oh, c'est les gens de Zelda. Oh, ma licence favorite, dans tellement. Oh, Ghostbusters, oh, trop bien. Oh le 5e oh trop bien Et Malcolm aussi, oh c'est bien Ah ouais Ah ouais ils vont pas se moquer de nous euh, le mois prochain On a Les Zelda, oh, j'adore tellement Cette licence et euh, je réfléchis Depuis pas mal de temps à faire Une vidéo sur euh, La licence Zelda en fait euh, Je voulais faire euh, déjà euh, Celles qui sont euh, Sur 3DS mais le truc c'est que je n'ai pas Le matériel qu'il faut donc, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut pour euh, filmer sa 3DS. Hein. En évitant d'utiliser un téléphone, je pense que c'est un truc qui se relie par clé USB, je crois. Enfin, enfin par USB. Euh, je ne sais pas. Il faudra que... De toute façon, au pire, vous me le dites euh, dans les commentaires. Euh, donc, donc, donc, donc... Euh Qu'est-ce que je voulais te dire Ah oui, je vais donner euh, une note pour la Woodbox de ce mois-ci. Moi qui ne connais pas trop euh, Star Wars, je trouve quand même qu'il y a des produits euh, d'assez bonne qualité. Donc euh, je donnerais peut-être, euh, je sais pas moi, euh, 6 sur 10 à peu près. Parce que même si je ne connais pas trop les sans Star Wars, euh, que je connais euh, très peu, euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'il y a eu dans la Woodbox, surtout le t-shirt qui est trop beau. Le petit bloc-notes aussi qui est pas trop mal. Moi qui aime bien de temps en temps avoir euh, un bloc-notes pour écrire euh, tout et n'importe quoi. Euh, après les boules dorées elles sont vachement jolies. Et puis la figurine pop de la princesse Leia aussi est pas mal. J'aime bien. Donc euh, voilà, 6 sur 10. Hein. Sur ce, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Mettre un petit commentaire si vous voulez m'aider pour euh, savoir comment... Euh, pour filmer la 3DS ou euh, juste pour euh, dire ce que vous avez pensé de la vidéo euh, abonnez-vous à ma chaîne mettez la, euh, activez la petite cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner et euh, surtout n'hésitez pas à la partager et à comment dire euh, à, à, à, à enfin préfère la partager euh, la chaîne, la vidéo, enfin tout ce que vous voulez sur ce je vous dis ciao bye c'est vrai